Tu veux devenir un master grower? Bienvenue à Weedman! Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Dégustation numéro 69. Aujourd'hui, je vous remercie Mike pour ce magnifique cannabis qui est le Blue Fuego. Le blue fuego, j'ai pas trouvé ça sur les flics. Merci beaucoup Mike, c'est vraiment du 4A, j'ai entamé le joint, j'ai été obligé de recommencer la vidéo, donc je vais vraiment faire attention à ce que je dis pour pas être obligé de recommencer cette vidéo et que le joint soit terminé. Le joint est tellement bon que le le boss embarque, je commence à être gelé déjà du 4A, c'est très efficace, donc je vais essayer de parler tranquillement pour pas me tromper. Le Blue Fuego, qui a été fabriqué par Straight A Génétique, euh, ça se trouve pas sur les flics. Donc, j'ai trouvé ça ailleurs. Et c'est du Blue Topia mélangé avec du Fire OG. Euh, ce que ça goûte, là, c'est vraiment un goût de OG avec du bleuet. Fruité. Dans cette vidéo, on va voir euh, mes plans l'évolution de ma culture de cannabis depuis les 11 derniers jours ça s'est très bien passé ça s'est très bien passé euh, je les ai toujours nourris un petit peu euh, à chaque fois euh, peut-être pas assez de PPM euh, je diluais peut-être un peu trop mon PPM Meter euh, j'ai pas acheté encore la solution euh, ça m'a sorti de la tête et puis euh, je l'ai ajusté à, à 200 par rapport à mon eau de robinet. J'imagine que mon eau de robinet est en bas de 200. Donc euh, ça donnait des ppm là, à peu près de 850, donc peut-être 800, peut-être 750. Euh, ils boivent beaucoup plus que d'habitude. Euh, je les ai nourris à 500 millilitres les trois dernières fois. Euh, j'ai donné 500 ml d'eau deux jours plus tard, il en voulait encore 500 ml. deux jours plus tard, un autre 500 ml. là ça fait trois jours et puis là je vais vous les montrer euh, il va falloir que je les nourrisse tout de suite après cette vidéo ils ont beaucoup changé, peut-être que vous allez plus les reconnaître euh, j'ai enlevé deux feuilles à chaque plan pour euh, encore une fois que la lumière puisse rentrer plus euh, à l'intérieur du plan, pour qu'il puisse plus gonfler, go, gros, grossir. J'ai aussi fait euh, quelque chose qui s'appelle du low stress training. J'ai attaché mon plan, j'ai étiré euh, la majorité de mes plans, deux tiges, les deux tiges principales de chacun des plans, pour encore une fois que la lumière puisse pénétrer à l'intérieur du plan, pour qu'il puisse grossir, prendre du volume mais aussi pour que mes plants puissent être tous à la même hauteur et puis qu'ils puissent bénéficier de la lumière euh, de la même façon parce que là il y a des plants qui commencent à être euh, plus larges plus hauts hein, c'est pas toute la même variété euh, j'envisageais ce genre de problème euh, mais c'est pas grave j'ai vraiment hâte de, de voir le résultat euh, le but principal c'est vraiment euh, de prendre le plus de place possible de ma tente 4 par 4 et puis je pense qu'en ayant 8 plans, euh, on va réussir euh, à remplir la tente. Et puis c'est ça, j'ai vraiment hâte de vous les présenter euh, en étirant euh, les, les, les tiges avec euh, avec l'instrument que je me suis procuré, les tiges de métal en, enrobées de rubber, enrobées de caoutchouc. C'est formidable, je m'attendais pas à faire à ça, j'étais un petit peu obligé parce que le Zombies Girls, là il poussaient tellement haut, euh, c'est en effet ridicule, donc, euh, mais quand tu commences ça, tu peux plus arrêter, c'est une vraie drogue. Euh, attacher les branches de cannabis, les écarter, hein? on regarde le plan de cannabis du haut, et puis on essaye là, de couvrir toute la terre, il ne faut pas voir la terre. Euh, donc vraiment là, on écarte les, les, les tiges mais aussi on peut les bouger un peu, les aligner vraiment là pour que la lumière puisse couvrir tout le plan et qu'on ne qu voit pas le, la terre, le sol. Il est vraiment bon ce pot là Mike, vraiment bon. Euh, c'est la deuxième variété que je fume Mike, euh, vraiment les deux variétés c'est exceptionnel un gros merci pour cette qualité de cannabis vraiment merci Mike donc écoutez j'envisage de donner plus d'eau je pense peut-être donner un litre par plan. mais je vais y aller graduellement euh, ça va tellement bien que je ne veux pas scraper mon affaire J'y vais peut-être un petit peu lentement dans le processus, euh, mais je veux je veux, je, veux pas, euh, je veux pas les noyer, je veux pas redevenir Aquaman, hein, on se rappelle de la vidéo Winman devient Aquaman, je vais y aller à 750 ml je pense, euh, on va voir, on va voir. La raison pourquoi qu'on va voir c'est que ce serait l'idéal 750 millilitres mais là ma bouteille que j'utilise c'est un 1 litre donc euh, c'est ça que ce serait 1 litre qui serait le fun ou peut-être 2 fois 500, 2 fois 500 je prends une, 1 litre, je le divise en 500 tandis qu'un litre 3 quarts fait 750 millilitres, il me reste 250 ça commence à être gossant un peu, il faudrait que je me procure une bouteille d'eau de source de 1.5 qui va falloir que je fasse ça demain, demain, demain je vais chercher une bouteille de 1.5, la moitié 750, donc moitié 750. Euh, donc, peut-être ce soir, ça va être encore 500, 500. Euh, oui, exactement. Ce soir, ça va être encore 500, 500. Écoutez, je ne peux pas donner un mauvais commentaire euh, sur cette vidéo-là par rapport à ma culture de cannabis. Euh, je, je, ça a été vraiment 11 jours impeccable. J'ai augmenté ma lumière. J'ai augmenté ma lumière de 40 à 45 Les plans l'ont accepté. Euh, la raison pour que je me lance en phase sur cette phrase-là, qu'ils l'ont accepté de 40 à 45, parce qu'on se rappelle qu'à deux reprises, à deux reprises dans ma grow, dans ma culture de cannabis, euh, j'ai fait la tentative d'augmenter l'intensité de ma lumière. Ma SF-4000 de Spider-Farmer, les plans ont refusé, c'était trop fort. Mais la Spider-Farmer 4000, la SF-4000, mon homme, euh, c'est intense. C'est intense, c'est intense. C'est plus des petits plans que j'ai, ça commence à être... Euh, ils ont environ 12 pouces, On a environ un pied, donc... Euh, J'ai hâte de le monter à 50%. Euh, selon euh, les recommandations de la compagnie de Spider Farmer, je pourrais aller jusqu'à 60% pour le stade où la, le plan est rendu. Euh, mais je, je peux pas aller à 60% tout de suite. Je, je connais mes bébés. Et puis je sais qu'ils ne prendront pas. Ils prendront pas. Euh, j'avais l'impression qu'ils ne qu seraient jamais capables de prendre plus que 40%. Là, ils ont pris 45. « Sky's the limit », là, j'ai goût de monter tout de suite à 50. Ça fait quand même euh, 4, 5 jours. 5 jours, je l'ai écrit même ici, là. Euh, 5 jours que sont à 45% d'intensité, cette lumière-là. Donc, euh, peut-être faire une autre tentative et le monter à 50%. Mais la raison, c'est que si je le monte à 50%, que les plans les refusent. Je perds un 3 jours de gros, Ça prend au moins euh, 24-48 heures avant de, de savoir s'il accepte. Et puis quand on, on, on réalise et qu'on redescend euh, l'intensité, mais ça prend un autre 24-48 heures avant que les plans se re, replacent et qu'ils repartent. Ça, c'est mon c'est mon expérience personnelle que je vous parle. C'est pas des choses que j'ai lues. Euh, c'est arrivé à deux reprises là que je. Tu les regardes tellement, tes plants, là. Euh, écoutez, j'ai payé vraiment cher pour ces graines de cannabis, là. Euh, tu, tu les regardes tellement que tu le vois quand ils poussent ou qu'ils ne poussent pas. C'est vraiment un, un centimètre, deux sentiments, mais tu le vois. Les feuilles élargissent. Des fois, le plant pousse. Des fois, les repousses sont une autre couleur, un vert plus pâle. Donc, euh, c'est pas mal les trois indications. Là, la hauteur, c'est clair. Euh, les feuilles qui élargissent, c'est intense. Et puis les repousses, quand c'est une autre couleur, bien, ça saute aux yeux. Donc, je pense qu'on est prêt. Je pense qu'on est prêt. Euh, vous allez être content. Vous allez être content. Et puis, mes préférés ont changé. On sait que mes préférés, c'était les purps. Hein? Plein de feuilles. Des feuilles un peu ondulées. Euh, beaucoup de feuilles, hein? hein? C'était incroyable les perps, hein? On les perps que j'ai le phénotype numéro 1 et le phénotype numéro 2. Hein? Phénotype numéro 1, phénotype numéro 2. Pareil comme le produit souvenir Gorilla. GG1, Pamplemousse, Souvenir. Pamplemousse GG4 de souvenir. Bon, avec le CamDog de souvenirs, ben, ils ont sorti un autre produit. Souvenirs, ils ont trois produits. Le GG1. GG1, pamplemousse, le gros. Ils ont choisi un autre phénotype. À place de prendre une autre variété. En tout cas, pas grave. Ok, là, je pense que je un peu gêné. Je un peu gêné de vous les montrer. C'est un peu intime. Donc, euh, mes préférés, les bobas couches CBD. À cause que quand j'ai écarté les, euh, les branches, les branches, les, les tiges, euh, ça l'a vraiment euh, aidé au, au, au plan. Et puis, euh, il en a profité. Les deux, les deux bobas couches CBD, la façon... Euh, que ça s'est produit, vraiment... Euh, c est, c est, c est, il est quasiment symétrique, malgré là, que j'ai enlevé 2-3 feuilles au cours de, du processus. Euh, il y a un beau look. The White Widow Super Skunk, celui qui est en train de se noyer dans la bouteille d'eau. Beau petit look. Beau petit look. Euh, le gros, gros, gros euh, Zombies Giddles. Ça l'a beaucoup aidé euh, le low stress training. Hein. Le low stress training, c'est quand j'ai accroché euh, les branches hein, pour que ça soit plus égal, euh, pour que la lumière puisse rentrer plus à l'intérieur. Et puis, euh, c'est sûr que il va y avoir des feuilles qui vont s'entrecroiser. Euh, on va faire attention pour pas que les feuilles se touchent trop, trop parce que sinon il va avoir de l'humidité, puis la moisissure va vraiment euh, se créer sur ces feuilles-là qui se touchent, les feuilles qui vont se toucher là, entre les plants entre eux. Donc, euh, peut-être plier les branches, peut-être enlever une feuille ou deux, on va essayer d'être un peu stratégique. Et puis là, j'ai fait aussi là, un, un réaménagement des plants dans ma tente, euh, j'ai mis les plus larges au milieu, euh, les plus petits sur les côtés, je, je, je savais pas trop si je devais mettre les plus larges sur les côtés, les plus petits au centre, je sais savais pas trop, j'ai été, été de même, j'ai été de même, on va voir les commentaires, hein? vous allez me dire vos commentaires, peut-être mettre les petits au milieu, ou qu'ils puissent profiter de la lumière du centre, que c'est plus fort au milieu. Mais là, sur les côtés, je l'ai pas qu'accroche trop sa tente. J'aime mieux qu'accroche sur un peu sur les petits. En tout cas. On regarde ça ensemble? Oui, ça, ça commence à s'accrocher. Oui, je te le dis, ben. Ok, alright, alright, alright. On se calme. Allez, Merci Mike. Merci Mike. Mike m'a envoyé d'autres variétés. Donc euh. Vraiment incroyable, vraiment incroyable Je vais finir ça, ce joint-là, Mike Puis euh... Tu sais c'est quoi, du 4A, un gros merci Pour ces super variétés de couches Alors, regardez ça, là On regarde ça, là, mes... Euh, super plans, là, de Master Grower Ok, gang, on va commencer Avec le Purps numéro 1 J'espère que vous le reconnaissez Regardez, je l'ai attaché avec des tiges Comme ça Qui se plient donc le purse numéro 1, très belle couleur, je pense qu'il n'y a aucun problème avec le purse. phénotype numéro 1. Avec ma SF-4000 de Spider Farmer. Et voici le Purps numéro 2, je pense qu'il n'y a pas de problème avec lui non plus, de très belle couleur, vert foncé, le Purps, je l'ai un peu lui puis je l'ai décroché euh, parce qu'il est un peu plus court donc euh, je voulais que la lumière rentre, mais en même temps je veux qu'il monte en hauteur donc euh, je l'ai décroché. Donc, ça a été vraiment un 11 jours très, très, très bénéfique pour tous les plans de Winman. Bon, ben, je vous montre mon préféré. C'était tout mon préféré, le boba numéro 1. Regardez ça. Regardez, je l'accrochais. Les tiges sont vraiment là, horizontales. Je sais pas s'il y a quelque chose qui va pousser au milieu de ça. Je pense que c'est un très beau plan. Boba couche CBD. Donc ça va sortir là, environ 10% de CBD et environ 8% de THC. Bâte de voir ça. Phénotype numéro 1. Phénotype numéro 2, le Boba Couche CBD. Lui aussi, euh, beaucoup là, pris de l'ampleur. Je l'ai attaché du mieux que je pouvais. Euh, pas évident, là, avec un sac en jute. On apprend, on apprend. Vert, de belles couleurs. Boba CBD. Phénotype Numéro 2 Gorillaz Gittles Numéro 1 Le fameux Sativa Qui va donner un buzz de Gorillaz Gittles Vraiment hâte, vraiment hâte de voir ça les amis J'espère que vous avez hâte vous aussi de voir la différence entre le phénotype numéro 1, les cocottes à la fin, les fleurs séchées, ça va être quoi la différence entre le 1 et le 2? Donc, lui aussi, là, il a pris de l'ampleur grâce aux attaches que j'ai fait. J'en ai mis 3 à celui-là. Le Gorillaz Ghittles numéro 2, c'est celui-là que j'aime le moins. Euh, il est beau, il est vert, mais c'est le plus petit. C'est le plus petit. C'est un peu pour ça, dans le fond, que je ne l'aime pas. J'ai l'impression que les deux Gorios Geddos, ça va être les deux qui vont pas me donner beaucoup, beaucoup de cocotte. Ça sera pas vraiment des, des produits euh, qui vont avoir une grosse production. Mais peut-être que ça va donner un, un goût exceptionnel. On sait hein, que les variétés qui donnent plus de cocotte que d'autres... Mais il y a des variétés qui survivent pareil parce qu'ils sont tellement bonnes comme variétés que même s'ils produisent moins de grammes de cannabis, les gens ils continuent à les euh, cultiver. Donc est-ce que le Gorgeous Giddles va être une variété qui ne donnera pas beaucoup de grammes, mais qui va vous donner la peine d'être cultivé? Je ne le sais pas. Seul l'avenir nous, nous le dira. Donc le numéro 2, euh, c'est avec lui que j'ai parlé le plus, mais c'est lui que j'aime le moins. Le Super Skunk White Widow. C'est le plus cute! Il est vraiment beau là! Oh, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment beau. Euh, beaucoup, beaucoup là, de, de pousses, là, vraiment, vraiment, là. je ne l'ai même pas attaché, euh, tout s'est fait tout seul, vraiment, euh, belle couleur verte, les repousses, les repousses un peu plus pâles, vraiment fier là, de lui, c'est un rescapé, c'est un survivor, Super Skunk White Widow. Et voici le Zombies Giddles. J'en ai seulement un. Euh, j'ai gardé lui pour la fin. J'ai quand même aimé son évolution. Euh, C'est à cause de lui que j'ai commencé à attacher mes plantes cannabis. Euh, il était vide. Il commence à se remplir de feuilles un peu plus. Vraiment, vraiment satisfait. Euh du résultat, donc c'est vraiment à cause de lui, il poussait vraiment en hauteur, j'ai pas eu le choix là, euh, c'était vraiment impressionnant la, la différence avec laquelle il, la rapidité avec laquelle il poussait là, le Zombies ghettos Donc c'était mon huitième plan, donc euh, en me fiant aux couleurs, euh, les feuilles sont pas trop sont un peu tombantes là, mais il manque d'eau un peu, là. il manque d'eau euh, je pense sincèrement qu'en donnant euh, des nutriments ce soir euh, demain les feuilles vont être vraiment horizontales et puis je pense que c'est vraiment un bon signe euh, quand les feuilles sont vertes, foncées que les feuilles sont horizontales donc euh, on se maintient, on se maintient, on garde le cap les deux mains sur le volant, oui, oui, oui, les deux mains sur le volant les boys, et puis on donne un pouce, on met un commentaire s'il vous plaît, allez vous abonner sur mon ma chaîne Instagram, oui, Indicomand, et oublie pas d'aller cliquer sur les liens en bas, là, dans la description. Merci à tout le monde, peace! Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'améliore.